Donc, je suis data ingénieur, ingénieur de données, data plutôt, et euh, cette présentation, c'est euh, plutôt le travail d'Alexandre et euh, donc euh, il n'a pas pu être là, donc du coup j'ai pris de la relève. Euh, tout ce que je présente aujourd'hui, euh, les slides, le code, euh, tout est sur GitHub. Euh, il y a aussi sur le blog euh, tech de l'efferé.com, euh, il y a une série d'articles sur Spark, euh, plutôt sur euh, Spark avec Java, euh, les tests unitaires, euh, ce genre de choses. Euh, il y aura bientôt des articles sur euh, Spark Cassandra. Et euh, donc, si vous voulez avoir plus d'informations ou avoir plus de détails sur ce que ça va être présenté aujourd'hui, vous pouvez aller euh, euh, à cette adresse-là. Euh, donc euh, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais présenter un petit peu le contexte, euh, donc euh, comment on utilise Spark, et, donc les use cases qu'on a actuellement, et aussi euh, comment on pense à utiliser Spark euh, d'ici quelques mois, quelques années. Euh, je vais vite vous présenter Spli Spark. Est-ce que tout le monde connaît déjà ce que c'est Spark que... Il y a des gens qui n'ont jamais vu de Spark, et... bon. Et je vais passer rapidement euh, une petite partie d'introduction. Et après, euh, je ferai une partie de live code. Euh, on prend un canvas blanc. Donc, on, on part de zéro, from scratch. On monte un projet euh, via Maven euh, avec du Spark et on fait euh, nos premières analyses, nos premiers tests unitaires. Et euh, je présenterai après euh, un petit peu euh, un petit TL qui va prendre des données d'une du, euh, base MySQL et qui va les injecter après les avoir transformés euh, dans du Cassandra. Donc euh, à chez les Furet. Euh, nous sommes qui Donc euh, les Furet c'est .com, un comparateur d'assurance indépendante et donc euh, qui, qui permet de euh, comparer facilement des tarifs, des garanties. Euh, euh, des franchises et des services des plus de 70 partenaires, donc assureurs. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez un formulaire à remplir. Euh, malheureusement, ce formulaire-là, il est assez grand parce que, euh, comme différents assureurs, ils posent différentes questions, donc euh, ils ont des modèles de coûts qui sont différents. Donc euh, ce formulaire est assez grand et donc ça va avoir des impacts euh, pour plus tard. Et donc, du coup, vous remplissez le formulaire. Nous allons faire euh, des requêtes en parallèle euh, avec, sur les web services euh, des assureurs. Donc, en temps réel, on va vous donner euh, un petit peu euh, tous les tarifs euh, triés par ordre et prix. Euh, donc, on passe pas mal de temps pour essayer d'optimiser ce formulaire. Euh, on va essayer de voir qu'est-ce euh, qu qu'ils font les gens euh, quand ils arrivent, s'ils ont des points de blocage, euh, euh, on essaie d'éliminer toutes les questions qui sont redondantes, ou s'il y a un profil pour lequel euh, on sait qu'il n'y aura aucun assureur euh, qui va l'assurer parce qu'il euh, a fait trop d'accidents de, trop de voiture, c'est mieux de dire à l'internaute, on est désolé, on sait qu'on qu ne pourra pas trouver euh, d'assurance. Euh, donc du coup, ça ne sert à rien de remplir les euh, prochaines 40 questions juste pour à la fin, euh, et... qu'il soit déçu. Donc du coup, euh, ils étaient un fois. donc l'histoire commence euh, il y a une dizaine d'années. Euh, donc c'était une petite start-up, euh, et donc du coup on a commencé à, mettre les, à poser les briques de, euh, du système d'analytics. Donc euh, c'est un système d'analytics classique, euh, donc on a un, un front, un back, et on a une base de données. Euh, on envoie à chaque page vue par l'utilisateur, ou à chaque action, euh, donc, euh, remplissage de, euh, de questions euh, ou actions sur le site, on envoie euh, une petite information qui est loguée dans une base de données. Donc le schéma se commence très simple avec une simple base de données. Euh, dans la vraie vie, il euh, y a des pics de charge, surtout quand on a des, des pubs à la télé, il euh, y a des gros pics. Et donc on se retrouve quelques années plus tard à des... Euh, les infra-analytics qui sont un peu euh, surdimensionnés, euh, très, trop complexes euh, pour ce qu'ils euh, qu sont. Donc là, euh, typiquement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on euh, ne va jamais avoir de requêtes asynchrones sur le site, euh, donc du coup, on fait des queues de messages, il y a des worker threads qui, euh, qui vont piocher dans ces queues de messages, qui vont insérer un mode batch, euh, à plusieurs requêtes à la fois. Euh, on va utiliser du sharding euh, pour essayer de... Euh, D'avoir plus de puissance d'écriture en parallèle, on utilise de la réplication. Si quelque chose se passe mal, on met des, euh, des pending queues, donc euh, on met dans des cas spécial euh, pour les serveurs qui a tombé euh, quelles quelle étaient leurs requêtes qu'on devait insérer. Donc, euh, grosso modo, on se rend compte qu'on passe plus notre temps à gérer notre archi euh, analytics qu'à euh, délivrer de la valeur, donc euh, faire des évolutions sur le site. Euh, ça se trouve que ça, c'est un anti-pattern qui est euh, dans le chapitre d'introduction euh, du livre Big Data de Nathan Martz. Et, euh, euh, le la solution, c'est de ne pas essayer de réimplémenter from scratch, c'est d'utiliser un système NoSQL. Euh, si on regarde un peu plus haut, euh, ça c'est juste une, une bout la première partie de notre système de tracking. Donc comme euh, tous, les, euh, tous les assureurs euh, dans, les, dans les années 2000, on a des ETL qui passent la nuit, qui prennent beaucoup de temps, euh, donc, euh, qui vont charger les, les données qui sont dans la première base runtime, dans laquelle on insère tous les, tous les événements de tracking. Et après on a des reports euh, qui se font ça. Comme c'est les années 2000, euh, on fait du XML, parce qu'on aime bien les XML, pour stocker tous les profils des, euh, euh, des internautes. Euh, on a pas mal de soucis avec euh, ce schéma-là. Donc, premièrement, les ETL sont très lentes, donc on a besoin de... qu'ils passent la nuit. Euh... Cette base runtime, elle peut pas grossir à l'infini parce que comme c'est une base critique, on ne peut pas l'arrêter trop longtemps parce que ça va nous exploser les queues euh, à l'entrée. Euh, donc, du coup, ce qu'on fait, c'est euh, tous les 30 ou 90 jours, ça dépend des données, on va effacer les données. Donc, ce qui se passe, c'est que les données qui n'ont pas été chargées par les ETL dans la base de l'app sont perdues à jamais, on ne pourra jamais le, euh, les obtenir. On a une bonne propriété d'immutabilité, donc on ne fait pas de, euh, des updates dans notre base de données. Euh, mais par contre, donc, on a une partie euh, qui est complète, mais qui est, euh, euh, qui est persistée pendant une période limitée. Une partie qui est plus grosse, et qui est complète, mais il est complète dans, juste dans le sens qu'on a chargé juste les données qu'on a considérées utiles à un moment donné. Et on s'est rendu compte après euh, après des mois, ah oui, ça aurait été bien d'avoir ce KPI là, mais on ne peut pas le calculer parce qu'on n'a plus les données. Euh, donc euh, Dans le bouquin de Nathan Mars, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre en place une architecture lambda. Et donc euh, Le but, c'est d'avoir une architecture, de séparer euh, euh, la partie runtime, et euh, du parti euh, real-time. Donc on a un, euh, une petite brique de distribution, donc euh, ça peut être une Kafka, euh, donc euh, en général c'est une queue persistante, dans laquelle on va stocker leur data. donc euh, tous, les, tous les événements. Et ces, ces données-là vont être injectées dans, sur deux flux de données euh, parallèles. Donc d'une part on va avoir des ETL qui prennent un peu plus de temps et qui, calculent, euh, euh, qui peuvent recalculer toute l'historique, et euh, d'une autre part, on a euh, Speed Lair, un layer, donc c'est un chemin qui est plus rapide, qui sert à calculer les données en temps réel. Et à la fin, on agrège euh, la vue euh, batch avec la vue euh, real-time pour, euh, pour euh, donner accès aux données. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire depuis quelques années hein, chez Lefire. Euh, donc euh, euh, on a choisi de faire... Euh, une sorte de distribution layer qui n'est pas basé sur un Kafka, mais qui est basé sur euh, du Cassandra. Donc, on a un, un ensemble, des, euh, un keyspace space qui sert aux à, euh, à données runtime. Euh, donc, euh, ici, on stocke toutes les données. Donc, euh, c'est la raw data. Et euh, après, on a des, euh, des batch Spark qui vont récalculer des, euh, des vues batch euh, sur Cassandra et ils vont stocker le résultat aussi dans Cassandra. Et les vues Spark Streaming aussi sont donc du Cassandra. Euh, donc, ce qu'on qu obtient avec cette architecture, c'est que euh, potentiellement, on, a, on peut stocker tout, donc toutes les données. Euh, on ne se pose plus de questions. Euh, on a la possibilité de, euh, de jouer sur euh, la puissance de l'architecture. Donc, on peut racheter des nœuds euh, si on veut, et on va avoir une scalabilité linéaire. Et euh, donc, on a euh, tout les, le clickstream des utilisateurs qui est, euh, qui est stocké pour pouvoir faire des traitements plus tard. Ce qui est bien aussi, c'est que euh, là, euh, si on a un problème avec euh, le TL Spark qui, euh, qui calcule ces informations batch, on peut tout reprendre de zéro. Et ce qui nous permet aussi de euh, faire des simulations sur des euh, nouveaux KPI qu'on voulait, euh, qu voulait introduire et comparer des divers KPI entre eux. Et la partie, spa, euh, la partie euh, speed, c'est euh, surtout Studio Cassandra aussi, avec du Spark Streaming. Euh, ce qu'on se rend vite compte, c'est que euh, même avant de faire ces, euh, ces petits briques-là de Spark et Spark Streaming, donc euh, les parties ETL, euh, on a commencé d'utiliser Spark bien avant. Euh, parce que, comme on fait, on, doit, on a tout un historique d'une euh, quinzaine d'années. Euh, euh, des données qu'on doit migrer depuis euh, l'ancien système MySQL vers du Cassandra. Et donc ça, c'est euh, le premier cas euh, pour la migration. On peut utiliser Spark pour... Euh, et on va voir un exemple euh, tout à l'heure. Donc, euh, on voit tout de suite les usages Spark. Donc, on commence, comme tout le monde, à faire une analyse ad hoc, euh, éventuellement dans des notebooks euh, Scala. On fait les, euh, les petits batchs de migration des hôtels distribués. Euh, pour l'instant, on n'a pas mis en place euh, le monitoring, alerting, métier euh, Spark Streaming. Euh, actuellement, on utilise euh, Neo4j for, euh, pour, pour faire des traitements batch, euh, euh, des traitements graphes sur nos données. Donc, pour comprendre un petit peu les parcours des utilisateurs, ceux qui arrivent plusieurs fois sur le site et, et ils finissent par ne pas acheter, donc euh, il faut trouver la cause pourquoi ils n'ont pas trouvé leur bonheur, même s'ils sont revenus euh, plusieurs fois. Et donc ça, on aimerait bien euh, remettre sur Graphics. Et il euh, y a pas mal de, euh, de problèmes machine learning qui sont très intéressants. Donc si, euh, on espère que cette plateforme va nous donner la possibilité de les traiter. Typiquement, euh, trouver les questions qui sont tarifantes pour les assureurs. Parce que pour nous, l'assureur, c'est juste un black box, un web service. On ne sait jamais ce qu'il va nous retourner. Et aussi, on, peut, on pourrait estimer, prédire les tarifs pour les afficher en temps réel aux utilisateurs. Euh, qui voit ok euh, sur le profil que j'ai rachainé jusque là je sais que au plus euh, je vais avoir des assurances qui vont commencer à tant centaines d'euros donc euh, du coup euh, ils peuvent prendre la décision s'ils continuent ou pas euh, donc euh, Apache Spark euh, c'est euh, presque trop beau pour être vrai donc c'est la lune de miel donc euh, pour ceux qui n'ont jamais vu c'est un système de calcul distribué euh, qui est général donc euh, qui nous permettent d'exprimer des traitements euh, généraux. Donc, on peut pas, on peut aller beaucoup plus loin que du MapReduce. Euh, donc, on a des API euh, dans beaucoup de langages. Il y a aussi du euh, C sharp aussi que j'ai oublié à mettre. Et on peut faire, euh, on peut choisir notre niveau d'abstraction au niveau de l'API. La, de on peut soit écrire du requête euh, qui euh, qui se ressemble beaucoup au SQL. Euh, soit euh, faire des euh, des opérations sur euh, euh, sur des données très structurées en euh, utilisant hein, des objets des objets métiers euh, euh, Java donc on va voir plus tard donc euh, tout est très très bon euh, dans le monde scala il y a des notebooks euh, donc euh, si euh, euh, vous avez déjà utilisé c'est euh, des euh, Ripple, donc read, eval, print, euh, loop, donc euh, qui nous permettent d'écrire interactivement euh, des traitements, avoir des visualisations, des graphes, euh, comme on fait dans R euh, ou dans Python. Et euh, dans certains notebooks, on peut lancer des instances à la volée, euh, ce, qui est, euh, ce qui est très bien. Euh, par contre, ces notebooks-là, on ne les a pas en Java, mais... Euh, euh, on peut avoir des cas d'usage, mais là, on va se concentrer sur d'autres cas d'usage, typiquement des ETL et, euh, et des analyses ad hoc. Donc, euh, ce qu'on n'aime qu pas aussi euh, pour les notebooks, c'est que euh, quand on écrit du code, on aime bien d'avoir du Git euh, pour le versionnement de code. On, on aime bien avoir du Jenkins pour l'intégration continue. On aime bien faire des tests, euh, ce qui n'est pas très possible dans les notebooks. On veut réutiliser notre base du code existante. Et donc typiquement, ça c'est euh, la raison principale pour laquelle on choisit de rester sur du monde Java, donc typiquement chez nous. Et euh, on aime bien notre éditeur de texte. Donc euh, comment on met en place euh, le Spark sur un projet Java euh, Donc Spark, est, euh, il est un structure très modulaire. Donc euh, il y a pas mal de bouts qu'on peut euh, insérer. Et donc euh, c'est très simple. C'est comme dans tous les autres projets Java. C'est des euh, dépendances Maven que vous rachetez dans vos projets. Euh, donc, la première dépendance, c'est Spark Core, donc, ce qui contient euh, l'ensemble des API euh, MapReduce de Spark. Euh, là, c'est la dernière version, c'est 2.1.1. Euh, vous allez voir qu'il y a aussi dans le nom de l'artefact, il y a la version du euh, compilateur Scala. Et ça, c'est très important parce que qu'il euh, peut y avoir des. Euh, conflit avec les diverses versions, donc il faut s'assurer que vous avez la même version dans votre cluster de prod et euh, euh, dans votre code. Euh, ce qu'on va utiliser aussi aujourd'hui, c'est euh, le module Spark SQL, ce qui permet de faire des euh, data et des data frames, donc de manipuler, aller plus loin que les RDD qui sont proposés des bases. Il euh, okay. euh, y a beaucoup de data sources que vous pouvez utiliser en entrée. Donc, euh, presque tout ce que vous pouvez, du Cassandra, du Hadoop, euh, du Elasticsearch. Et euh, donc, ça, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire juste DataFrame, API et Spark Core. Donc, euh, on va faire du live coding tout euh, de suite. Le point d'entrée, c'est euh, si vous avez déjà fait du Spark sur un notebook, vous savez que le notebook, il génère pour vous, il n'y a rien à faire, il génère un Spark Context, qui est le point d'entrée euh, de l'API. La, de euh, Ce n'est pas, pas très difficile de le faire, donc il y a euh, une classe Park session, euh, donc il y a un builder, et euh, vous créez votre, euh, votre session Spark. Euh, donc euh, comment ça marche rapidement donc, euh, Vous avez votre driver, donc euh, c'est votre programme qu'on va être en train d'écrire, le main, euh, qui va s'adresser à un cluster. Et donc, euh, ce, ce programme-là, il va envoyer au cluster le code et euh, en général, les données sont déjà euh, au niveau du cluster sur chaque nœud. Et donc, on va laisser, lancer le traitement sur des machines, plusieurs machines du cluster qui sont des worker nodes. Et euh, sur chaque worker node, il y aura plusieurs exécuteurs. Exécuteur, c'est juste une notion un peu virtuelle. C'est euh, une unité de traitement qui a un, un corps CPU euh, de la mémoire et du disque. Il euh, y a deux, deux modes d'utilisation du Spark, donc un mode local et un mode cluster. Donc, euh, le mode local c'est ce qu'on va utiliser euh, plutôt pour les tests unitaires. C'est que vous allez démarrer un, un, un driver spark et un worker sur la même JVM. Et euh, sur un mode cluster, vous allez avoir un nœud et euh, et euh, votre code va juste dire ok je vais me connecter à tel euh, tel nœud maître et après euh, c'est ce nœud là le maître qui va envoyer euh, le code euh, sur les workers c'est très important de euh, quand vous testez le, le code il peut y avoir des, euh, des différences euh, entre ces deux modes de fonctionnement parce que comme on est dans euh, dans des fois on peut être sur la même jvm avec un le driver et un worker euh, il peut il peut y avoir des erreurs de sérialisation qu'on ne voit pas, parce que ce n'est pas un mode de cluster. Euh, ok, ça je vais skipper. Bon, on va passer à écrire du code. Oui C'est normal il de, de, de, de... Non, ce n'est pas normal. Hein? Excusez-moi, nous avons un problème Pardon I... Ok, <rire> personne ne m'a dit. I'm having a refresh problem. I cannot see the slides anymore. I can try to reboot. It's okay now. Sorry. I just pushed it on with my feet. Okay. Sorry. If you don't see slides, please, we yell. For the life code, is going to be... Uh, je ne sais pas pourquoi je parle anglais. Euh, donc, euh, du coup, euh, on va dire qu'on va faire du code. C'est bien. Euh, donc, j'ai défini ma première classe. Je vais faire un, juste un, un, une fonction main. Euh, je dis que mon point d'entrée dans le cluster, c'est euh, la session Spark. J'ai déjà fait un peu de travail avant. Donc, j'ai euh, rajouté dans mon pom XML, j'ai rajouté mon dépendance par corps. Et Spark SQL, et j'ai rejeté juste deux autres dépendances, JUnit et AssertJ pour, pour les tests unitaires. Et j'ai juste spécifié que je veux avoir les, le niveau de compilation Java 8 pour, pour avoir les lambdas. Euh, on va travailler sur un petit CSV qui contient des... Euh, euh, les, les tarifs euh, euh, pour certains, certains clients. Donc on a l'identifiant du client, euh, la date et l'heure euh, euh, de la tarification, le module dans lequel on a fait la tarification. On a euh, un entier qui est le code de formule pour lequel euh, on a ce tarif-là, on a le tarif de l'assurance et on a le nom de l'assureur, euh, qui est, euh, bon, dans Fract, c'est toujours le même. Donc, euh, du coup, euh, j'ai ce fichier-là sur lequel on va travailler. Euh, j'ai deux classes utilitaires, j'ai juste une classe euh, formule mapper, qui va juste décoder l'entier qui est le code formule qui va donner un nom euh, plus facile à lire et euh, j'ai juste un Spark Runner qui est juste une classe pour tout dans laquelle j'ai mis juste le schéma vers le, le CSV des tarifs et euh, j'ai configuré le logger pour avoir moins de pollution de log donc je reviens dans mon dans mon dans ma classe principale donc euh, tout commence par la Spark session donc euh, euh, si, vous voyez, si vous voyez que je galère un peu, euh, des fois il y a des problèmes, hein, donc vous pouvez poser des questions, vous pouvez m'arrêter à chaque fois. Donc euh, je commence par une spark session. Euh, euh, euh, j'ai un petit souci. Hop, fait des mots. est-ce que c'est la bonne ah, oh, j'ai perdu mon point d'entrée <rire> ah, désolé je bug donc j'ai dit dans les slides déjà comment c'est comment j'obtiens le petit bout donc euh, j'obtiens un builder et je fais ça pour euh, J'ai un petit souci. Oui, en fait, c'est ça. Merci. Euh, donc, j'obtiens mon builder. Euh, je dois citer le euh, nom du master. Donc là, je vais spécifier que c'est le mode local. Donc du coup, euh, euh, je veux dire que c'est le master local. C'est un euh, mode local. Et je veux euh, récupérer mon, euh, mon driver et je veux mettre ma session, et je veux la mettre dans une variable qui va s'appeler nommer SparkSession. On va faire un petit peu plus long. Donc ça, j'ai obtenu mon SparkSession. Euh, ce que je peux faire, c'est euh, obtenir... Euh, ce que je vais faire, c'est lire de, euh, à partir de mes données. Donc je vais faire un read euh, du CSV. Euh, je vais tricher sur le schéma, donc je vais dire que j'extends... Désolé, j'ai trop mangé. <rire> Donc, euh, j'exemple le Spark Runner pour récupérer le pass qui est euh, euh, des tarifs. Et euh, ce que je fais, tout simplement, euh, je peux faire un show et je peux exécuter tout de suite et voir ce que ça donne. Donc là, typiquement, Spark, il va lire les données euh, qui sont dans mon CSV. Euh, Je n'ai rien spécifié avec les paramètres par défaut. Euh, il ne sait pas que la première ligne, c'est euh, le nom des colonnes. Euh, mais il trouve qu'il y a des colonnes. Et euh, on peut... Il essaie de déduire euh, typiquement le, euh, le type des données. Et euh, comme pour lui, c'est juste un fichier texte, tout est du string. Et donc, euh, le type de ce qu'il euh, qu y a dans mon fichier CSV, c'est un petit peu ça. Euh, Spark peut faire euh, l'inférence de type. Donc, euh, Ce qu'il peut faire, c'est lire deux fois. Il lit une première fois toutes les données, et il va regarder ce qu'il y a dedans, euh, un petit peu les ranges de valeurs, et il va déduire que certaines valeurs, c'est des entiers, certains sont des, euh, des chaînes de caractères. Donc, du coup, il euh, euh, y a une option pour ça. Donc, je veux dire que c'est... Euh, euh, je veux qu'il infère le schéma. Okay. Et il euh, y a encore une autre option, je peux le préciser que euh, ma première ligne de mon CSV, celle qui contenait les euh, noms des colonnes, il euh, y a vraiment un header dans mon fichier. Donc c'est encore une autre option. Donc c'est header. Ok. Donc si je relance, je veux voir qu'il détecte bien les noms des colonnes. Donc euh, maintenant... Euh, mon type de données va, va avoir une signification pour moi, donc euh, j'ai mes, mes colonnes. Et le, le type, il a bien été, euh, il a, il a bien été détecté, euh, ça avec le prix euh, des deux passes sur le fichier. Euh, si je suis, là, je suis en mode local, c'est sur seul machine, mais si je suis en mode master et je m'adresse en master, euh, typiquement, euh, chaque worker node va avoir un petit bout de fichier, donc... Euh, euh, soit il est sur du HDFS, soit est, il est sur un, une base de données euh, Cassandra, sur un nœud Cassandra. Et donc euh, chaque euh, worker va récupérer une partie de ce fichier. Et donc, euh, qu'est-ce que je vais faire avec ce fichier-là En fait, je, on va faire un truc très simple je veux trouver la moyenne des prix par formule pour un assureur. Donc, ça. J'ai lu jusque là, je vais faire une variable, ça va être plus simple. Euh, ça, c'est une variable de tarifs. Donc, je vais déjà voir que le type de, euh, de ce que je lis depuis euh, Spark, c'est un dataset d'euros. Donc, euh, ce qui correspond à un data frame pour ceux qui, qui font du, du Scala, en fait, c'est juste en, un type de données euh, colonne. et euh, pour lesquelles on n'a pas euh, les colonnes, ça n'a pas. Fortement typé. Euh, donc, j'ai obtenu mes tarifs. Je veux calculer une moyenne de, une moyenne de prix par formule. Euh, ce que je veux faire d'abord, c'est je faire un filtre, juste pour montrer comment on fait un filtre. Donc, je vais choisir juste les formules d'un assureur particulier. Euh, si je regarde un petit peu la doc, donc euh, j'ai plusieurs fonctions. Donc j'ai une qui prend une chaîne de caractères. Euh, je peux dire que euh, si j'utilise cette fonction, je dis que ma colonne euh, assureur égale à une valeur que je peux préciser euh, ici. Donc euh, je filtre et euh, j'affiche. Et donc du coup, je réexécute je veux avoir que les euh, tarifs qui correspondent à mon assureur. Ce que je dois faire après, c'est euh, grouper par formule et calculer euh, le, euh, la moyenne des prix. Euh, en général, ce moyen de filtre, il est euh, euh, on ne peut pas exprimer euh, beaucoup de choses dessus parce que je ne peux pas insérer du code que j'ai déjà écrit. Donc, si je veux filtrer euh, avec euh, une fonction euh, qui contient du code, euh, je ne peux pas utiliser euh, cette, euh, cette méthode qui prend juste une chaîne de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser un autre. Je vais regarder ce qui est disponible. Euh, donc, il y a une qui utilise un filter function. On va essayer de faire ça. Oups. Donc je fais un new filter function. Okay. Euh, donc c'est juste une classe euh, qui a une seule méthode à implémenter euh, donc pour laquelle on a, euh, on a une méthode call qui prend un row et qui, euh, qui euh, doit retourner un boulet pour dire pour si je filtre ou pas. Donc euh, comment j'obtiens la valeur de l'assureur donc il y a une méthode getAs donc avec le nom euh, assureur et donc ça ça doit être euh, equals avec euh, mon super assureur. ok et donc euh, normalement ça va faire la même chose euh, comme je suis un Java 8 je peux simplifier cet appel donc c'est une classe anonyme donc euh, je vais demander à euh, à mon IntelliJ de me générer une lambda. Euh, ce que je vois, c'est que euh, mon IntelliJ il a dû me mettre euh, ce casse-là. Et en fait, euh, il s'avère que euh, euh, je ne peux pas faire sans. Parce que l'inférence de type euh, dans Java ne nous permet pas de, euh, de définir quelle est la méthode. Il y a plusieurs méthodes qui ont des signatures euh, euh, qui sont semblantes. Et euh, en ce cas-là, c'est euh, le compilateur il peut choisir euh, la bonne méthode. En hein, Java, ce n'est pas le cas. On est obligé de faire ces, ces, euh, ces cas-là. Donc, euh, j'ai fait mon premier traitement de euh, filtre. Et là, je fais mon euh, euh, group by. Donc, je veux grouper par euh, formule. Et ce que je veux faire... Euh, je vais calculer euh, la moyenne des primes. Donc il n'y a rien de, euh, y a rien de, de bizarre, donc l'API semble me convenir. Euh, donc là, une fois que j'ai calculé ça, j'obtiens mon bon résultat. Donc euh, j'ai ma formule et euh, la prime moyenne. Euh, ce que j'aime pas, c'est que j'ai le code formule et j'aimerais bien utiliser le petit bout de code Java qui fait le mapping entre un code de formule euh, et un readable euh, pour l'afficher. Donc ce que je vais faire, c'est euh, je vais appliquer ma fonction qui est une fonction Java, je vais l'appliquer, euh, la pousser au worker pour faire du statement. Ce que je peux faire, je peux créer un UDF, donc un User Defined Function, que je définis au niveau de mon cluster Spark et après je peux l'utiliser comme une fonction native. Donc euh, comment on fait ça euh, Donc je vais faire un Spark. Donc je commence par ma Spark session, toujours le nom d'attrait. Je fais un UDF et donc je dois enregistrer un UDF. Là, si je regarde. Euh, une petite particularité, c'est juste pour l'expérience utilisateur, c'est qu'il y a pas mal de fonctions qui sont semblantes. Donc c'est très dur à trouver celle qui, <rire> celle qui me convient. Euh, je vais essayer de chercher la plus simple. Donc il y a une qui prend une chaîne de caractères, c'est le nom de la fonction, donc de mon UDF que je vais créer. Euh, J'ai une classe UDF1, qui, je suppose que c'est une classe qui correspond à une fonction qui prend un paramètre. Et après, il y a le type euh, qui devrait être le type de retour. Donc, euh, du coup, je vais utiliser cette fonction-là. Donc, je vais dire euh, readable formule. Donc, je vais dire que c'est le nom de ma, de ma fonction que je vais définir. Et là, je dois créer un UDF1. Allez. Ok. Euh, il me demande quoi Donc en entrée, ce que je veux avoir, je veux avoir le euh, un entier, et en sortie, ce que je veux avoir, c'est une chaîne de caractères, c'est le readable. Euh. Hop. Ok, euh, j'ai une méthode à implémenter, euh, c'est normal. j'ai implémenté la méthode qui, qui fait le boulot pour moi, donc qui fait le décodage. Euh, donc c'est euh, pas, ça s'appelle comment déjà Formule ma part. Euh, donc il y a la méthode string qui prend le integer, qui euh, d'ailleurs c'est euh, le code formule, Je fais. qui va me retourner ça. Bon, j'ai une erreur. Il me dit que il me faut aussi un paramètre. Si je regardais bien, il y, a donc, il y avait le, le nom de la fonction, l'implémentation, et il y avait aussi le type de retour. Donc il y a une classe datatypes. Euh, et donc retourne un string type. Donc ça, c'est un, une classe de Spark. Donc c'est assez verbeux. Euh, je peux faire encore euh, la même chose que j'ai fait. Euh, je vais transformer ça dans une lambda. Il euh, y a un, euh, encore ce de problème de, euh, de casque qui est obligatoire. Je ne peux rien faire. Euh, je peux utiliser une méthode référence pour que ce soit plus simple. Et voilà, ça j'ai enregistré ma première fonction. Euh, donc là, je dois l'utiliser pour, euh, euh, pour, euh, pour décoder mes, mes données. Donc du coup, je rajoute à la fin de mon traitement. Euh, je vais rajouter... Euh, euh, ce que je vais faire, c'est... Euh, je, je peux créer une nouvelle colonne qui contient le, euh, la formule euh, euh, readable. Et ce que je dois spécifier aussi... Euh, donc si je regarde un peu la documentation... Donc là, on, a, on spécifie le nom de la colonne. Là, on spécifie exactement quest ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, je veux faire un appel de, de l'UDF déjà créé. Et après, des métadonnées euh, supplémentaires. En l'occurrence, on n'a pas besoin, donc il faut juste spécifier. Euh, je vais faire le, le call pour l'UDF. Pour euh, ce qui se trouve, donc il y a la, une méthode callUDF udf qui se trouve dans functions l'UDF donc euh, je donne le nom du euh, de l'UDF que je veux créer c'est euh, readable formule euh, readable formule euh, je veux le deuxième paramètre c'était euh, sur quelle colonne je veux appliquer ça donc euh, si je regarde la doc donc c'est euh, je dois lui envoyer un objet de type colonne donc, Je ne peux pas mettre le String de caractère qui représente le, euh, le nom de la colonne, mais il y a une méthode euh, utilitaire qui est col, qui, à partir d'un String, euh, il donne euh, une colonne. Donc, Je vais appliquer celle-ci. Celle Donc je fais function col. Donc, euh, formule. Formule. OK. Donc ça, il faut probablement l'importer. Je vais faire ça plus joli. Euh, et il me manque un paramètre, c'était les métadonnées. Euh data. Da, da. oh, je m'en fous. Il n'y a pas de métadonnées particulières. Euh, il y a une petite erreur. Euh, with colonne. Donc j'ai fait une petite... Oui, en fait, ce qui se trouve, c'est un euh, UDF avec une colonne. Donc ça, c'était le deuxième paramètre de ça. Et donc si j'exécute... Donc euh, j'ai bien ma nouvelle colonne. et euh, qui fait ce qui qu'il veut. Donc, euh, du coup, euh, j'ai la formule la plus chère, c'est tiers petit euh, classe. En fait, non, euh, ce qui me manque aussi, c'est euh, si je veux trier, euh, euh, je peux rajouter euh, une opération de tri. Euh, donc, je peux faire en sorte sur, euh, euh, sur euh, average de prime. Donc, c'était mon résultat. Donc, Donc ça, c'est le nom de la colonne. Euh, je veux obtenir une colonne, donc je fais call de ça. Et sur l'objet colonne, j'ai une fonction Desk qui me, qui me fait le tri en ordre décroissant. Donc euh, ça, j'ai fait euh, mes premiers traitements. Euh, après, ce que je peux faire, c'est si je veux... Très, euh, je peux faire une variable. Donc ça c'est la moyenne euh, prime. Et donc euh, je peux extraire tout ça dans une fonction euh, qui s'appelle euh, moyenne, on va dire. Donc j'ai fait ma première fonction que je peux tester. Donc j'ai une fonction qui prend une dataset, donc un objet Spark, qui représente des tarifs et qui retourne euh, la moyenne euh, des primes par formule. Euh, comme je suis dans le mode de Java, euh, j'ai besoin de faire un test unitaire. Donc euh, je vais créer une méthode de test, euh, faire un setup. Bon, j'ai un peu trop de retard, je peux vous montrer euh, ce que ça donne... Euh, ce que ça donne plus tard, déjà dans le code déjà fait. Euh, donc, du coup, mon traitement, c'était un petit peu comme ça. Donc, c'est une suite d'opérations. Donc, euh, sur un premier dataset de RAW que j'ai obtenu en lisant directement depuis le CSV, On, je fais des filtrages du de groupe by euh, des traitements. Et à la fin, je fais une opération. Donc, euh, il s'avère que tout est lazy. Donc, euh, tout ce qui est en bleu, euh, c'est des transformations des données. Donc, ça va servir juste à Spark pour construire un graphe de transformation euh, qui va être exécuté au moment où j'applique euh, une première action qui est dans ce cas-là, c'est le show. Donc, euh, jusqu'ici, il n'y a rien qui se passe, c'est juste une construction du, euh, du graphe qui se fait au niveau du driver. Et au moment où j'applique la méthode show, euh, c'est euh, le driver Spark qui va envoyer le code qui correspond à ce traitement et il va l'envoyer au workar. Et c'est euh, le code qui va être exécuté sur chaque worker, et les résultats vont être rapatriés au niveau du, euh, au niveau du driver et affichés. Il euh, y a un Sparkui qui est très, très utile pour euh, voir ce qui se passe derrière, donc comment c'est exécuté. C'est exécuté un peu comme, comme une requête SQL, c'est compilé euh, dans un plan d'exécution d'opérations élémentaires qui sont un petit peu à la map MapReduce. Et donc, on peut voir euh, si on a des problèmes, des données qui transitent trop entre les nœuds sur le réseau via ce Spark Sparkui. Donc, euh, on aura tout, toutes les informations. Euh, le problème quand on fait du code Java dans l'IDE, en général, le Sparkui, il tourne sur, le, euh, sur le, les nœuds du cluster. Donc, comme Spark, c'est un processus daemon, euh, euh, le master Spark. Donc, sur le même processus, on a aussi là, cette interface graphique. Et donc, euh, quand on fait du code dans Java dans l'IDE, on l'a accessible, donc on peut euh, l'ouvrir avec un navigateur avec, euh, sur un port particulier, mais c'est uniquement pendant l'exécution du, euh, du, du même programme, du même traitement, ce qui peut être embêtant. Et donc du coup, il y a un Spark History Server, donc il y a un petit outil, donc il y a une option qu'il faut rajouter euh, euh, à votre session Spark qui dit de stocker euh, tous les événements dans un fichier, et après vous pouvez les rejouer, donc euh, les récupérer avec un utilitaire qui s'appelle History Server. Pour afficher ce qui s'est passé, avoir tous les transferts des données, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui est ce data frame C'est juste une collection distribuée des données. Euh, ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a créé notre première collection distribuée euh, en utilisant la Spark Session et euh, la méthode CSV. Euh, cette collection, elle est typée, euh, mais pas très fortement typée. Et ça, c'est aussi un, un désavantage et un avantage. Donc, on peut euh, utiliser ici, au lieu de RAW, on peut utiliser un objet métier, un BIN Java, par exemple. Et elle va être fortement typée. Et donc, Dans ce cas-là, on va dire que c'est un dataset. Un data frame, en ce cas-là, c'est un type alias vers un dataset d'euros. Donc, c'est juste, ça représente juste un, un, une donnée et colonne. Et on peut avoir les métadonnées, le nombre des colonnes, les noms et les valeurs. Et les types de valeurs. Euh, pour l'utilisation, il y a un optimiseur de requête. Euh, je ne vais pas entrer en détail parce que je n'ai pas de temps. Euh, donc euh, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut utiliser nos objets métiers. C'est facile à utiliser, à convertir un dataset d'euros, donc un dataset générique en un objet métier. Donc il suffit juste d'utiliser une méthode as. Un spécifiant, euh, quelle est la classe et euh, que c'est un bin. Et donc, du coup, Spark va faire la conversion automatiquement. Euh, historiquement, il y a un autre API des RDD euh, qui est utilisé à bas niveau. Donc, euh, les opérations des RDD vont être les feuilles du plan physique euh, construit par l'optimiseur de requête Catalyst. Euh, ça peut aider de connaître les op ces opérations-là sur des RDD, surtout si vous, vous rencontrez des problèmes. Mais en pratique, ce qu'on va utiliser, on va utiliser toujours les data frames et les data parce que c'est plus facile, les opérations sont disponibles, sont plus haut niveau. Donc euh, sur le RDD, on utilise plutôt des map reduce. et sur les data on a peu des opérations plus euh, grouping, euh, des choses comme ça, des agrégats. Euh, RDD, je ne vais pas dire. C'est la même euh, performance, donc comme c'est du code généré, n'importe quelle API vous utilisez. Euh, euh, le plan d'exécution euh, va être le même derrière, finalement. Et donc, euh, les performances sont les mêmes euh, sur euh, les trois API. Et en général, elles sont supérieures à si vous utilisez vous coderez à la main euh, en utilisant DRDD. Euh, parce qu'il y a des optimisations euh, que le Catalyst fait et que vous ne pouvez pas faire. Typiquement, c euh, ça fait de la code génération et il compile tout dans une seule euh, grosse euh, fonction. Et donc du coup, il y a tous les, euh, tous les appels de méthodes euh, qui sont plus, euh, sont plus utilisés, donc il euh, euh, y aura plus de performance. Donc vous ne pourrez jamais écrire euh, des, en général, sauf des cas particuliers, euh, des traitements plus, euh, plus rapides en utilisant l'API de bas niveau. Euh, donc les tests unitaires, euh, euh, typiquement, donc là j'ai fait ma fonction qui récupère un, un dataset d'euros qui représente les tarifs. Et qui retourne un dataset de qui représente les, euh, euh, la moyenne. Donc là, c'est cette fonction-là que je vais tester. Donc du coup, je dois euh, donner des données à un entrée. C'est facile à les créer. Donc euh, on a un refactory pour créer les lieux. Euh, on doit aussi, donc un, un dataset de rows, c'est euh, les données et aussi euh, les métadonnées, donc euh, le type qu'on veut construire. Et donc euh, il faut construire un struct type. Et donc avec les données et le type, on construit notre donnée pour utiliser notre, dans notre bifor. Euh, finalement, le code, c'est tester le code Spark, c'est exactement euh, comme faire des tests euh, euh, unitaires, donc il n'y a, a aucun problème. Euh, il faut avoir en tête, des fois, idéalement, euh, ça prend du temps à lancer. Donc, Vous avez vu quand j'ai lancé euh, mon petit bout de code. Il euh, y a un temps de bootstrap parce que je crée un, un, un Spark, un mode local qui va tourner sur la machine. Et euh, euh, ça prend du temps. Donc c'est bien de créer une seule instance euh, de Spark session au début de votre batterie de test euh, et la réutiliser pour chaque test. Et c'est encore mieux d'utiliser euh, un vrai cluster de test. Et donc comme ça vous testez un mode cluster et donc vous voyez tous les problèmes. Euh, un autre use-case, un ETL, euh, c'est euh, un ETL qui va euh, lire des données depuis MySQL. Donc ça c'est la partie E, donc extraction de données. Après il y a la partie euh, euh, tra euh, transformation de données, et après il y a la partie écriture. Donc on voit qu'avec très peu de code, on, on peut faire un petit ETL. Euh, ce qui est important, c'est que là, donc, on a une base de données. Ce qu'on va lui donner, donc, euh, je veux dire que je vais lire depuis cette table-là. Euh, table je vais lire toute la table, mais je vais faire un truc particulier pour le partitionnement. Donc, comme ça va être une lecture distribuée, je vais lancer euh, donc, euh, derrière, quand je vais exécuter ça, il y aura des requêtes qui vont être lancées en parallèle. Et je veux dire que euh, j'utilise cette colonne-là. Que je sais qu'elle a des valeurs comprises entre min et max, et je vais la partitionner en, en disant 100, 100 partitions. Donc, ce qui va se faire derrière, c'est qu'il y aura 100 requêtes qui vont être générées, donc euh, une pour chaque euh, pour chaque exécuteur. Et donc, euh, il faut faire gaffe parce que vous pouvez facilement faire tomber votre base de données si vous faites pas gaffe euh, à vos paramètres. Ce que j'ai fait dans euh, mon premier ETL, et je faisais ça sur la base de prod. Et euh, après, euh, euh, le traitement c'est euh, facile, donc c'est un petit peu le même API qu'on a manipulé tout à l'heure. Et à la fin, la méthode d'écriture est euh, très facile aussi. Euh, donc là, on écrit dans du Cassandra, on spécifie juste que le format c'est du Cassandra. Et ça, c'est un plugin. Donc il y a un plugin pour euh, toutes euh, les bases de données que vous voulez. Et vous pouvez aussi vous créer vos propres plugins pour, pour écrire. Euh, on spécifie dans quelle table, on dit qu'on fait un mode append et à la sauvegarde, chaque euh, petit bout de données qui va être stocké sur chaque, euh, chaque worker va être, euh, stock, va être euh, sauvegardé en parallèle euh, dans le Cassandra. Donc, euh, j'ai pas trop de temps ce qui me reste. Euh, donc, un petit peu les conclusions. Donc on a vu qu'il euh, y a l'inférence de type qui manque beaucoup en Java par rapport à euh, Scala. Enfin, donc euh, ça nous oblige de caster. Il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas vu, mais c'est euh, on doit passer des convertisseurs de type explicite, euh, alors que Scala, ça passe par des conversions implicites. Euh, L'API, n'est pas très lisible à cause de, de ce use cases. Euh, la plupart des de fonctions se trouvent dans un, une classe qui n'est pas très bien documentée. Donc, euh, s'il y a quelque chose, qui, euh, une fonction que vous cherchez, euh, regardez dans, plutôt dans cette classe-là. Euh, on peut écrire, si on connaît euh, bien l'API, euh, on, euh, on peut écrire du code très précis euh, qui ne contient même pas les casts. Donc, là, j'ai un petit, problème, un petit euh, exemple avec un word count. Qui, en utilisant les fonctions split et explode, des euh, trucs, ça fait un truc magique. Euh. Euh, si vous voulez euh, ne pas être pollué par tous les casts euh, euh, explicites, vous pouvez faire euh, juste euh, utiliser un petit plugin qui peut être euh, à la fois euh, euh, le plus beau des rêves et euh, le plus mauvais des cauchemars. Euh, donc là, ce que je vais juste l'activer. Si j'arrive. Ah. Contre-Shift. J'ai perdu un truc. Oui. Donc je vais réactiver ce petit plugin-là. Et ce qu'il fait, c'est euh, typiquement, ils essayent d'afficher euh, une vue plus compacte de votre code, comme c'était euh, pour les lambda avant que les lambda soient sur le Java 8. IntelliJ, euh, ils vous affichaient une manière plus concise des données. Euh, donc si je remets mon présent... OK, je me remets, je me reste sur la classe sur laquelle j'étais. Donc, Du coup, euh, je vois des trucs bizarres. Donc, Ça, c'est le code que j'ai écrit tout à l'heure. Est-ce euh, que vous vous rappelez dans quel langage j'ai écrit ce code-là Bon, j'écris dans Java. Euh, c'est quoi comme langage, ici c'est un petit peu euh, une, une autre ouche parce que c'est euh, euh, une combinaison de plusieurs euh, langages. C'est juste euh, le plugin qui va vous donner une vue plus concise de votre code. Donc là, si je, fais, euh, si je clique dessus, je vais voir exactement le code que j'ai écrit. Et donc, euh, du coup, il fait cacher un petit peu euh, tous les casts et tout ça. Et donc ça, c'est le plugin qui le fait. Ça peut être bien ou pas, euh, en fonction de, euh, de vos utilisations. Et donc, pour conclure, euh, l'API est riche et puissant. Donc, le euh, point positif, c'est qu'on a presque la même utilisation que dans ce cas-là. Euh, on peut écrire des unit tests. Euh, on peut choisir notre euh, niveau de, euh, de typing. Il euh, y a des petits soucis sur la documentation. Euh, la plupart du temps, il y a des euh, petits classes bridge qui ne sont pas très bien documentées. Et euh, il faut faire forcément aller vers la, le ScalaDoc. Euh, donc la DocScala, on va faire un type moins puissant. Euh, L'idée, donc, euh, les plugins peuvent euh, euh, faire une partie pour améliorer un petit peu la lisibilité. Euh, on a l'intégration euh, dans notre écosystème et ça c'est la raison pour laquelle on l'utilise. Et Par contre, il euh, n'y a pas de Ripple et de Notebook, donc on ne peut pas prototyper, visualiser, euh, euh, réutiliser le contexte, donc à chaque fois euh, on refait tous les traitements. Il euh, y a un shell qui est prévu pour Java 9, euh, qui devrait apparaître dans 30 jours, s'ils ne vont pas repousser, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas encore l'utiliser sur Spark. Il y a des problèmes de compatibilité Spark-JDK9 qui ne sont pas prêts à être résolus. Que, et aussi, Ils n'ont pas un roadmap parce qu'ils veulent laisser tomber le support JDK7 avant d'intégrer le JDK9. Voilà, donc euh, le verdict, J'espère euh, qu'un Java, je c'est trop, euh, il a ses, propres, euh, ses petits problèmes, mais euh, grosso modo, c'est euh, utilisable en prod euh, sans souci, euh, et l'API, il, euh, il est assez concis et, euh, et facile à utiliser. Donc si vous avez des questions, merci.